Salut Emmanuel du futur. Alors j'espère que tu vas bien. Aussi oh, Emmanuel, je veux que tu te rappelles de ça. Tu te rappelles de ça. <rire> Alors c'est ton contrat d'édition. Donc tu es maintenant euh, écrivain officiellement pour les éditions africaines, la maison d'édition qui te qui t'édite actuellement. Donc voilà Emmanuel et J'espère que ça sera du bon, <rire> comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, euh, un chef n'est pas un chiffon et j'espère que tu seras un chef et il y a feuille quoi, comme on le dit ici, dans les jargons ivoiriens. <rire> j'espère que tu pourras faire tes, au moins deux best-sellers de romans avant tes 30 ans. Hein. Alors Emmanuel, j'espère que tu, que tu pourras apprendre ta langue maternelle, enfin. C'est l'un de mes plus grands souhaits pour toi parce que vraiment, <rire> vraiment. <rire> J'espère que tu comprendras, tu, tu arriveras à parler couramment les V, le baoulé, euh, tu en connais quelques mots, mais bon. <rire> euh, J'espère aussi que tu, que tu seras heureux, surtout, que tu seras heureux parce que, euh, depuis, depuis que tu es enfant, tu as en fait la coutume de la souffrance. Voilà, tu t'es tellement accoutumé à souffrir que tu te dis que c'est, c'est normal, que c'est ce que tu mérites, en fait. J'espère que tu vas passer le cap, que tu vas te dire que toi aussi tu mérites d'être heureux, tu, tu, as, tu es quelqu'un de bien, que tu mérites d'être heureux. Parce qu'en fait, tu as tellement été blessé. Actuellement, même, tu as, tu, tu as, des blessures qui sont enfouies, là. Mais tu, tu cherches à guérir de ces blessures-là, mais tu sais pas comment, comment, comment les, comment guérir, en fait. Donc, j'espère que ça va aller. voilà, tu as été stigmatisé plein de fois, donc tu agis euh, dans, dans le but de faire plaisir aux, aux autres voilà, dans le but de de mettre les autres à l'aise voilà, pendant que toi-même tu es gêné voilà, donc comme quelqu'un le dirait, be yourself tu dois arrêter de, de te comparer aux autres aussi tu rencontres toujours quelqu'un qui est qui est plus avancé que toi dans un domaine, quelqu'un qui est plus fort que toi dans un domaine. Et le plus important, c'est de rester humain. Tout n'est pas compétition, tout n'est pas concurrence, euh, tout est parfois fraternité. <rire> J'espère que tu gardes aussi ce sourire-là, parce qu'en fait, c'est c'est toi, c'est Emmanuel, ce sourire-là. Rendre les gens heureux, c'est Emmanuel. Et J'espère que tu garderas ça. Au revoir. Bye bye, ilo. Je ne te dis pas souvent, mais je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Bye bye, ilo. Cher futur, Amadou Di futur, non J'espère que si tu as show, ma weli, ma no wada, Ama ma parce qu'on est tard qui ma, c'est donc peine, tu commets à Johnny à Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi.